Bonjour à tous, ça y est, on lance notre grande étude alimentale. Donc, je suis super content de pouvoir vous euh, diffuser le lien. Ça faisait euh, des années qu'on me posait la question de l'influence de l'alimentation sur la santé mentale. Donc, On a déjà des méta-analyses qui démontrent l'influence du mode d'alimentation sur la santé mentale, mais il y a des choses encore contradictoires. Donc, euh, Il y a une méta-analyse qui suggère que le régime méditerranéen et efficace dans la dépression, une mécanisme plus récente qui suggère que finalement c'est juste la consommation de fruits et de légumes qui est véritablement efficace dans la dépression. Donc pour répondre à toutes ces questions, on a créé un nouveau questionnaire qui euh, va vraiment cibler les aliments impliqués dans la psychonutrition. Parce que les questionnaires existants, c'était plutôt des questionnaires développés soit pour des personnes âgées, pour des personnes avec hypertension, des personnes avec obésité, des personnes diabétiques. Et donc là, ça, ça concerne tout le monde. Donc ce, cette étude, elle est pour tout le monde, pas que pour les personnes qui ont des dépressions. Et donc on va répondre à des questions très importantes sur quels sont les modes d'alimentation précisément aujourd'hui en France qui sont associés à un risque augmenté de, de dépression et on a identifié donc des populations à risque donc vraiment diffusées largement c'est pour toutes les personnes majeures et on vous attend en 2022-2023 pour l'exploitation des résultats et la publication des articles scientifiques à bientôt et merci pour votre participation.